Bonjour chers entrepreneurs et chefs d'entreprise, je suis Aimé Kone, responsable marketing digital au cabinet AMP. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez passer de l'état de salarié à entrepreneur sans avoir de grosses difficultés financières. C'est-à-dire que vous allez réduire votre pression financière si vous êtes chef de famille, si vous avez des enfants ou encore des engagements euh, financiers. Voilà. Donc si vous êtes salarié et que vous avez beaucoup de doutes, vous avez beaucoup de questions que vous vous posez, de devenir entrepreneur, vous posez les questions suivantes peut-être. Est-ce que l'entreprise que je vais mettre en place va marcher? Est-ce que le produit que je vais mettre sur place sera bon? Est-ce que je dois démissionner pour créer mon entreprise? Et si je dois démissionner, à quel moment est-ce que je dois démissionner tout cela? Donc, à la fin de cette vidéo, vous aurez, vous aurez les réponses à, à toutes ces, ces questions-là. Ok, donc euh, comment est-ce que je suis arrivé à réunir cette méthode-là? Au cabinet MP, on a certaines rubriques où on pose des questions aux entrepreneurs et ils donnent leurs réponses. Donc on appelle euh, cette rubrique-là « Avis des entrepreneurs » et tout cela. Donc il y a quelques semaines, on a lancé euh, sur notre plateforme cette euh, question-là pour demander aux gens Mais comment passer de l'état des salariés à entrepreneur. Et il y a eu de très très bonnes réactions d'entrepreneurs qui ont répondu et j'ai voulu réunir toutes ces informations, ces réponses-là pour vous les partager sous forme de, de vidéo. Donc euh, c'est l'objet de cette vidéo. Donc, ces, ces techniques-là ne viennent pas de moi parce que je ne les, je les ai jamais utilisées, mais j'ai trouvé ces conseils-là cohérents pour pouvoir vous les exposer tout ça. Alors, la première des choses, lorsque vous voulez passer de l'état de salarié à entrepreneur, c'est déjà de décider du type d'entrepreneur que vous voulez devenir. Voilà, du type d'entrepreneur sous deux volets. Est-ce que vous voulez garder votre emploi et avoir un business de côté ou encore vous avez l'intention même de créer votre entreprise et de ne, et de ne pas être salarié dans, pour quelqu'un d'autre voilà, donc c'est déjà de décider de cela parce que ces deux formes d'entrepreneurs vont définir toute la vie d'entrepreneur que vous aurez à faire par la suite. Toute votre stratégie, toute la gestion de votre temps et ça va même agir sur votre vie personnelle et tout cela. Donc c'est déjà de décider. Donc la première option, c'est de garder son emploi et puis d'avoir un business de côté. Voilà, donc vous allez décider de dire, ok, moi mon entreprise là, c'est juste d'avoir des revenus complémentaires pour mon salaire et pour compléter mon salaire, pour pouvoir tenir les fins de mois, pour pouvoir gérer d'autres euh, difficultés et tout cela. Ou encore vous dites, bon, moi je veux vraiment devenir entrepreneur à temps plein, je veux employer des personnes et puis avoir vraiment, entrer vraiment dans le monde des affaires à, à plein temps. Donc deuxième des choses, lorsque euh, vous savez le type d'entrepreneur que vous devez devenir, vous allez maintenant lancer votre entreprise. Alors, quelle que soit la forme que vous aurez choisi, il ne faut pas démissionner dans un premier temps, il faut lancer votre entreprise d'abord. Si vous lancez votre entreprise en tant que salarié, vous aurez certains avantages. Le premier avantage, c'est que vous allez voir les réalités du monde des affaires. Vous allez voir les réalités du monde des affaires. Vous saurez d'abord, est-ce que le produit que j'ai mis sur place marche Donc, euh, vous aurez des clients. Et puis, vous allez voir être confronté à toutes les difficultés, vraiment même à petite dose, hein, de, à toutes les difficultés auxquelles les entrepreneurs sont confrontés au quotidien. Donc, si vous avez des clients... Même si ces clients-là ne sont pas nombreux, à partir du moment où vous arrivez à vendre votre produit, de sorte à être rentable, même si le bénéfice n'est pas grand, à partir de ce moment-là, on peut dire que vous avez une entreprise rentable. Si vous voulez garder votre emploi, vous pourrez le garder. Si vous voulez devenir entrepreneur, vous pourrez démissionner. Donc, à quel moment est-ce que vous pouvez décider de démissionner Vous pouvez décider de démissionner à partir du moment où l'activité que vous avez mise en place, pendant que vous êtes encore en poste, arrive à générer des revenus pour couvrir les charges au point d'avoir euh, un bénéfice. Même si ce n'est pas un grand bénéfice, à partir du moment où vous arrivez à vous dégager des bénéfices, à ce moment-là, vous pouvez démissionner parce que ce que vous allez pouvoir injecter par la suite comme énergie et temps dans votre future entreprise, vous avez une grande chance de pouvoir avoir une entreprise plus prospère et puis qui dégage plus de, de revenus. Et, tout. et donc, ça nous emmène à la troisième étape qui est de démissionner. Voilà, qui est de démissionner. Alors, le coach à moi a fait une vidéo sur les raisons pour lesquelles vous ne devez pas démissionner. Vous pouvez regarder, on va mettre le lien de la vidéo en, euh, en commentaire. Vous pourrez regarder cette vidéo-là. Donc, si votre décision au début était de devenir entrepreneur à temps plein, là, vous allez regarder ces raisons et voir si vous êtes euh, en phase avec ces raisons-là et puis démissionner. Mais si vos raisons de démission ne sont pas conformes, donc vous aurez toujours le choix et c'est à vous de décider. Dans tous les cas, vous pourrez démissionner à la, avec la dernière étape, sachant qu'en démissionnant, vous pourrez mettre toute votre énergie, tout votre temps dans ce petit business qui avait déjà commencé à marcher lorsque vous étiez salarié. Donc, euh, qui pourra maintenant exploser parce que vous avez 100% de votre temps, 100% de votre énergie à injecter dans cette entreprise-là. Voilà. Et si vous n'avez pas l'intention de démissionner, vous pourrez toujours conserver votre emploi et puis développer votre business à côté qui pourra tout vous apporter des revenus complémentaires. Donc, euh, c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est ce que j'ai pu avoir comme synthèse pour toutes les réponses. Donc, premier élément, c'est de décider du type d'entrepreneur que je veux devenir. Entrepreneur à temps plein ou entrepreneur à temps partiel. Ensuite, lancer mon activité et, et commencer à travailler de sorte à avoir des revenus complémentaires, de sorte à dégager des bénéfices après avoir réglé tout ce qui est charge pour l'entreprise. Et troisième élément, décider si je vais démissionner ou pas. Pour mon entreprise alors c'est la fin de la vidéo si euh, vous avez des questions supplémentaires vous pouvez les poser sous cette vidéo là et n'hésitez pas à contribuer à commenter tout cela et c'est grâce à vos commentaires qu'on a cette vidéo aujourd'hui voilà donc euh, commentez parce que peut-être que vous avez la solution aux soucis d'un autre entrepreneur et si vous n'avez pas, pas encore lu les, les deux clés universelles du coach Regis Amon vous pouvez cliquer là sur le lien au-dessus pour télécharger les deux clés universelles. On vous enverra cela par email. Merci et puis à bientôt.